Salut, ciao Elle aime pas les clichés c'est pas ça qui l'attire Mais bon elle apprécie les belles voitures Elle a capté la malle et l'ange de réussir Elle aimerait je la régale que j'ai offre des saphirs Ma ah, chérie je suis désolé moi je connais que le sexo Dès l'eau que je des jeux du sexe sans feu Juste un saxo, posant en anglais, j'ai un accent excellent. Explosant en soirée, et so à Passa Caligna, elles sont toutes calientes. Elles sont toutes calientes. Elles, caliente. elles sont toutes caliente, Moi je suis calé à l'hôtel, faut que je caline ces connasses. Elles voudraient que je la rappelle dans sa tête, ouais, c'est l'impasse. Je lui fais rôder la peine, peu importe qui me remplace. En vérité, ils font de la merde. Melo, melo, melo, melo. Dis-moi comment tu fais ouais, c'est brutal. Mais non, mais non, mais non, mais non. T'es bien trop chaude, c'est insupportable. Melo, melo, melo, melo. Dis-moi comment tu fais OSC ouais, brutal. Mais non, mais non. C'est insupportable Mélo, mélo, mélo, mélo Dis-moi comment tu fais, ouais c'est brutal Mais non, mais non, mais non, mais non T'es bien trop chouette c'est insupportable Je reçois tes appels, je reçois tous tes messages. J'ai pas mes DM, j'ai pas écouté de vocal. Toujours sur l'instru comme sur plancher de Cali. T'es autour par ici, j'aime beaucoup trop la vue. J'en ai marre de la galère, je voulais changer de vie. Rendre pire ma mère et maintenant je Je débarque sur Bogo, attention je m'étale. Y'a bien trop de lobo dans le centre de la capitale. J'ai vu tes appels, j'ai lu tous tes messages. J'ai vu mes DM et j'y répondrai pas. Tu traînes sur Panama et tu te fais payer des verres, t'en as perdu ton âme, t'as ta chambre en enfer. Je me parlant d'ici, c'est vrai, j'étais déçu. Je me parle plus d'ici, je ne répondrai plus. C'est l'heure sur la prod, m'accueillant en Mac. Melo numéro 2 redosse, aïe aïe que Melo melo melo dis-moi comment tu fais ou est-ce tu es bien trop chète, c'est insupportable. Melo melo melo dis-moi comment tu fais ouais, brutal Mais non, non, non, non. tu es bien trop chète, c'est insupportable. melo melo melo. I can't